Bonjour. Le Big Data est un peu le buzzword du moment, mais c'est aussi plus que ça. Dans le milieu du marketing relationnel, pour avoir des résultats concrets, il faut faire des offres vraiment adaptées aux besoins des acheteurs. Il faut une analyse réfléchie et avoir toute l'information disponible pour que ce soit rentable. Je vous invite donc personnellement, le 19 février prochain, à assister au Symposium 2014 de l'Association du marketing relationnel. Devenez maître de votre univers client, grâce au big data. Des stratèges issus de firmes telles Google, Fujitsu, SAS, Emia, vous présenteront des exemples de mise en marché réfléchie, avec des résultats mesurés. Une journée entière de cas concrets liés, entre autres, au commerce de détail, au milieu financier et aux entreprises de services. Devenez maître de votre univers client. C'est un rendez-vous le 19 février prochain au Palais des Congrès. On vous y attend.